Les caisses de pension sont un pilier solide de notre prévoyance vieillesse. Elles sont financées conjointement par les employeurs et les salariés. Comment est-ce que cela fonctionne Ce n'est qu'à partir d'un certain revenu que l'on doit cotiser à la caisse de pension. Ce revenu est appelé « seuil d'accès ». Le seuil d'accès connaît une légère variation chaque année. À partir du 1er janvier, après le 24e anniversaire, les salariés constituent un capital vieillesse jusqu'à leur retraite. Pour chaque groupe d'âge, un montant est fixé par la loi. Pour le groupe d'âge de 25 à 34 ans, le capital vieillesse à financer s'élève par exemple à 7% du salaire assuré. Au moins la moitié du capital doit être versé par l'employeur mais beaucoup d'employeurs en assument volontairement une plus grande partie. En tout, les employeurs versent chaque année environ 29,3 milliards de francs aux caisses de pension et les salariés environ 20,8 milliards de francs. Pour que la prévoyance professionnelle reste le pilier fort de la prévoyance vieillesse, des réformes sont nécessaires de toute urgence. Il en va de même pour la cotisation à la caisse de pension. Les groupes d'âge et les pourcentages doivent en conséquence être revus et adaptés.